Steve Kirillon, je suis euh, du Service national du Récit de social avec moi Maud et Claudie, donc Maude la Bonté et Claudie Vanas, euh, qui euh, peuvent se présenter à l'écran si euh, vous le désirez. Euh, donc Maude et Claudie. Euh, vous aurez aussi Nicolas euh, Boivin euh, de l'UQTR, parce qu'on a la chance de, de, de travailler avec l'UQTR, qui est euh, plus particulièrement le département des sciences comptables, euh, parce que bon... C'est un outil intéressant que Nicolas vient nous présenter, mais aussi euh, il a participé à la création des contenus. Euh, essentiellement, peut-être vous dire dans un premier temps que nous avons travaillé avec différents partenaires, euh, des partenaires qui sont tous publics, euh, bon, euh, l'AMF et tout ça, donc c'est tous des partenaires publics, aucun partenaire privé qui euh, a collaboré à ce projet. Euh, puis, bon, c'est des contenus qui sont aussi récupérés, euh, utilisés, euh, euh, qui viennent aussi de, de, de, de, de l'Office de la protection des, des consommateurs, par exemple, parce que ça faisait partie du mandat euh, que, que nous avions. Essentiellement, ce qu'on vise à vous faire, notre intention, c'est vous faire un survol des contenus, euh, un survol de la des outils qui vous seront euh, qui vous sont offerts et qui sont utiles euh, pour ce cours d'éducation financière. Entre autres, la planification globale, les, diffé les différents guides de l'enseignant, le dia les diaporamas et les cahiers de l'élève. Donc, on va vous présenter deux tâches. La première, le budget. La deuxième, les droits et responsabilités du consommateur. Et en deuxième partie, euh, vous proposez une offre de formation continue euh, qui euh, est le MOOC du, de l'UQTR. Donc, si vous voulez parfaire votre formation en, en éducation financière, euh, bon, c'est possible de le faire, donc euh, un outil gratuit. Et aussi, peut-être vous parlez de notre offre de formation là, qui euh, peut euh, aussi être modulable euh, euh, tout au long de l'année euh, de notre côté. Alors, peut-être rappeler que si vous voulez intervenir dans VIA, euh, vous pouvez lever la main si vous voulez activer votre micro. Euh, sinon, vous avez le chat qui euh, va, euh, va être utilisé à gauche et Maud et Claudie s'occuperont de répondre à vos questions. Et euh, aussi, lorsque je vais présenter quelque chose, ben, le lien va se retrouver euh, aussi dans le chat. Donc, euh, n'hésitez pas à, à, à cliquer sur les liens pour voir plus en détail les éléments. Donc, d'abord, rappelez que c'est un nouveau programme avec une compétence, donc prendre position sur un enjeu financier. On s'est beaucoup attardé à essayer de travailler, développer, d'évaluer cette compétence. Donc, la compétence essentiellement où l'élève doit est amené à cerner la situation d'un enjeu financier, d'examiner ses options, etc. Euh, Rappelez aussi peut-être qu'il y a trois thèmes, donc consommer, euh, intégrer le monde du travail et poursuivre ses études. Ces trois thèmes-là, ben, on a fait un premier travail de planification globale au récit. On s'est dit, ben, sur une année, 50 heures, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces... comment on peut aménager, si vous voulez, la plage horaire. Et euh, on a fait une planification globale où on propose essentiellement euh, de travailler chacun des thèmes avec euh, les périodes identifiées, combien de périodes à consacrer pour chaque, pour chaque thème, chaque situation d'apprentissage et aussi quelles sont les précisions d'apprentissage qui sont euh, justement euh, proposées. Donc, vous avez euh, dans le chat euh, qui vient d'ajouter le lien sur la planification globale si vous voulez la consulter. Donc, vous allez peut-être avoir plusieurs fenêtres qui vont s'ouvrir. Donc, si vous voulez rester dans la, dans, dans la présentation, bien, vous pourriez aussi le faire. Puis, gardez les liens qui sont là par la suite. Sinon, tous les liens sont disponibles sur edufine.restus.qc.ca. Euh, peut-être dire aussi que cette planification globale-là, on a fait la moitié de l'année du point de vue des contenus et on va suivre la planification globale pour le reste des contenus. Donc, ce qui va s'en venir après Noël, bien, on va le faire, on va le sortir... Euh, au fur et à mesure en suivant cette, euh, cette euh, planification globale. L'outil essentiel, le premier outil, le guide de l'enseignant. Donc, dans le guide de l'enseignant, on vous recommande de regarder le guide d'abord parce qu'il y a des éléments qui vont vous, qui vont être des précisions là, sur euh, des, des choses à faire à l'intérieur du cahier de l'élève et du diaporama. Vous aurez tous les corrigés, les grilles d'évaluation et, et aussi des liens vers les formations continues de l'UQTR que vous pouvez suivre à, à, à, à l'intérieur du MOOC ou euh, sur YouTube. Tantôt, vous aurez plus de détails sur ça. Donc, Planification globale, mais aussi planification détaillée pour chacune des situations d'apprentissage. Comme dans ce cas-ci, on a mon budget. On s'est dit, bon, en, en gros, avec on s'est dit, euh, ce serait bien de commencer par mon budget euh, comme première situation après l'introduction, donc euh, avec mon budget. Et vous remarquez ici qu'on fait une planification cours par cours, donc euh, deux cours consacrés à cette première tâche-là. Euh, essentiellement, la première tâche, travailler sur des situations fictives et la seconde, travailler sur la situation réelle de l'élève. Euh, souvent, on se dit que bon, la situation fictive peut être utilisée comme modelage et ensuite, ben, l'élève peut réinvestir ses apprentissages en appliquant, dans le fond, les apprentissages qu'il a réalisés pour sa propre situation. Dans ce cas-ci, vous allez voir, et en consultant le cahier de l'élève, dans le fond, euh, vous allez voir que le cahier de l'élève, c'est vraiment l'outil essentiel pour bien suivre, suivre la séquence d'apprentissage. Et euh, vous avez dans ce cas-ci, bon, Gabriel, âgé de 18 ans, travaille. Donc, l'élève, dans le fond, a une courte mise en situation et euh, doit euh, travailler sur le budget de Jade et Gabriel. Et ensuite, bon, ce n'est pas simplement de mettre les chiffres au bon endroit, euh, mais c'est aussi euh, proposer, euh, dans le fond, des, des solutions pour équilibrer euh, son budget, parce que Gabriel pas, vit au-dessus de ses moyens, en fait. Donc, euh, et c'est là que la compétence vient en jeu. Là. Donc, c'est quoi les moyens? C'est quoi les avantages, par exemple, euh, de, de, de, de travailler plus ou euh, de, de, de dépenser moins, par exemple. Donc, euh, euh, trouver des solutions pour équilibrer son budget. Donc, comme on le disait, euh, premier cours, les situations, euh, les mises en situation. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser des outils technologiques. Dans ce cas-ci, on vous propose euh, un, un fichier Excel, donc un fichier tab un tableur euh, si vous voulez travailler avec euh, les technologies de vos élèves. Donc, C'est un modèle qui existe, Donc, ils peuvent remplir les, euh, les éléments là, à l'intérieur euh, du, euh, du fichier Excel pour pouvoir créer euh, son propre, les budgets ou son propre budget. Donc vous avez ici « prendre position », les grilles euh, qu'on que, qu a créées qui travaillent, qui évaluent essentiellement le critère qui est « justification appropriée du choix ». Donc, euh, comme je le disais tantôt, ben pour sa propre situation, donc un coût qu'il a, il a réinvesti euh, dans sa propre situation. Ben, l'élève doit identifier bon, euh, comment il peut améliorer sa situation et pourquoi il devrait, par exemple, travailler plus ou travailler moins, whatever. Donc, euh, euh, ça fait partie des éléments. Et c'est sur cet élément-là qu'il est euh, évalué en ce, ce qui concerne cette grille-là. Vous avez le corrigé. Donc, euh, tout dans le guide de l'enseignant. Et vous l'avez même en diapositive, donc, parce qu'il y a un diaporama qui accompagne cette tâche-là sur le budget. Donc, euh, le diaporama, dans le fond, euh, vous permet, bon, vous travaillez, par exemple, avec vos élèves sur la situation de Jeanne, pour commencer, puis, bon, à l'écran, vous pouvez afficher les, euh, les, le corriger, travailler sur la situation de Gabriel, et, etc., et tout ça. Et donc, vous avez l'ensemble des contenus là, qui sont euh, disponibles euh, dans, euh, justement, le diaporama, donc de la précision des apprentissages. Peut-être dire que tous les contenus, le diaporama et le cahier de l'élève et le guide de l'enseignant sont imprimables ou vous pouvez les télécharger en format euh, PDF, Word ou si vous avez un compte Google, en format Google. Donc, il s'agit euh, essentiellement, si vous voulez l'avoir en Word, par exemple, pour pouvoir le modifier, bien, vous faites « Fichier » et vous cliquez sur euh, « Télécharger au format Word » où vous faites imprimer et euh, vous aurez accès au cahier de, de l'élève. Euh, on a fait des petites diapo diapositives, euh, une petite vidéo qui permet de, de voir comment faire ça. Donc, tout ça, c'est malléable, modifiable. Et... Donc, je pense que ça fait le tour pour la première tâche, euh, qui est euh, sur le budget. La deuxième tâche euh, est, porte sur les droits et, et, et responsabilités du consommateur. Encore là, on a, on a essayé de planifier ça en deux cours. Euh, dans ce cas-ci, il ne s'agit que de situations fictives, parce que euh, le, la tâche s'y prêtait bien, euh, prête moins bien pour les situations réelles. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans un premier temps, des petites mises en situation où l'élève doit faire euh, euh, des choix. Et euh, dans un deuxième temps, une situation beaucoup plus, euh, plus fictive, beaucoup plus euh, grande ou grosse, auquel il va pouvoir échanger avec ses collègues. Si on voit dans le détail, on a un extrait du cahier de l'élève. Donc euh, ici, vous voyez, c'est vraiment une courte quelques lignes, là, la situation de, de, de fictive qui, qui est présentée. Et euh, essentiellement, ben, les élèves sont en équipe de deux, donc pour cette situation-là. Et il y a un élève qui représente le consommateur et l'autre représente le commerçant. Et euh, dans le fond, ils ont à débattre de, de justement du, euh, de la mise en situation qui, qui est proposée et faire euh, en arriver à un règlement. On propose de consulter Educalois par exemple, ou le site de l'OPC pour avoir un peu plus de détails, mais euh, il y a des contenus à l'intérieur du diaporama qui vous permettent d'aborder ces éléments-là avec vos élèves là, pré au préalable ou à, après en retour avec eux. Donc, euh, mise en situation en équipe de deux, commerçants, euh, et euh, consommateurs et ils doivent en arriver à un règlement. Je pense qu'il y en a 5-6 sur euh, euh, ce modèle-là à l'intérieur du cahier pour toucher différents aspects, dont euh, la politique d'exactitude des prix. Donc, euh, est-ce que, est que, par exemple, dans une mise en situation, le, le consommateur est en droit de réclamer euh, un, un règlement qui euh, baisse le prix? Et vous avez, dans le diaporama, le corrigé, et donc vous pourrez revenir sur cette petite mise en situation-là avec vos élèves. Donc, dans ce cas-ci, euh, le, le corrigé dans le diaporama et aussi dans le guide de l'enseignant. Peut-être une petite précision dans le diaporama, vous allez voir que dans, euh, il y a le, dans le diaporama, les diapos 20 à 36, je crois, euh, porte sur la situation d'Alexis, donc les malheurs d'Alexis. Ce qu'on a fait, c'est un, un espèce de dont vous êtes les héros. Et ce qu'on voulait faire euh, euh, avec vous pour, pour, en fait, comme situation de classe, c'est de permettre des échanges entre les élèves avec toute la classe. Euh, essentiellement, ben, c'est Alexis qui présente une, sa situation. Il y a une dizaine de vidéos. Euh, donc, euh, Alexis présente sa situation, comme dans, dans ce cas-ci. Euh, les élèves vont en faire un choix entre est-ce qu'elle doit payer euh, la somme de la réparation, donc elle a un vélo, puis il se brise, puis là, euh, elle est confrontée avec le, le, le, le commerçant, donc est-ce que je dois payer cette somme-là? Elle, elle vous explique ça en moins d'une minute, là. puis, euh, ou s'informer pour avoir des recours. Donc, euh, donc, en classe, vous devez décider qu'est-ce que vous allez faire, et donc ça nous amène à une deuxième diapositive, où est-ce que bon il y a un autre choix qui est proposé, on écoute la, la, la, la vidéo, et euh, qui euh, fait avancer l'histoire, si vous voulez. Donc, des fois, c'est des vidéos de 30 secondes, vous dites, OK, euh, j'ai été m'informer, j'ai eu telle chose, tout ça. Et euh, vous avez à cliquer sur, euh, dans ce cas-ci, un des trois boutons qui est, qui est sous la diapositive, donc, euh, pour avoir accès à, à, à la prochaine, pour vivre l'entièreté de, euh, de la tâche. Puis à la fin, ben, euh, on revient sur les garanties prolongées, garanties, euh, conventionnelle et euh, garantie légale, donc pour euh, avec eux pour euh, voir ce qu'ils en ont compris et voir en fait si le choix d'Alexis, par exemple, parce qu'encore là, on revient sur la compétence, donc le choix d'Alexis était euh, le bon ou pas. Donc ça fait le tour un peu euh, des, euh, des différentes euh, situations, tâches. Donc, c'est toujours le même modèle. Vous avez pour chacune des tâches un guide. Euh, un cahier de l'élève, un diaporama, vous avez souvent des petites mises en situation ou des situations dites fictives, et euh, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener l'élève vers des situations réelles pour justement qu'il puisse réinvestir dans sa propre, euh, à sa propre réalité les apprentissages qu'il a apprises. Et parfois même, on vous propose de dire, bien, faites un choix, là. faites la situation fictive ou la situation réelle, euh, parce que, bon, euh, tout dépendamment de votre, euh, du temps que vous avez ou des apprentissages que vous réalisez avec vos élèves, ben euh, vous pourrez euh, justement faire, faire ce choix-là de votre côté. Donc, euh, je vais laisser euh, la parole à Nicolas pour euh, ce qui est euh, de la, euh, la, la présentation, de la formation continue avec euh, l'UQTR et les MOOC. Et je vous reviens ensuite pour le mot de la fin, pour, euh, entre autres, un concours et euh, la version anglaise et la formation, l'offre de formation du récit. Nicolas? Oui, Steve, merci. Alors, euh, d'entrée de jeu, je, je me présente, Nicolas Boivin, je suis professeur de fiscalité au département des sciences comptables et euh, rapidement, je vais essayer de vous expliquer euh, d'entrée de jeu euh, la raison pour laquelle un professeur de fiscalité est impliqué dans ce, pour un professeur d'université d'autant plus dans ce processus-là. Euh, Sommairement, le, les professeurs de, fiscal, de fiscalité à l'écriture euh, innovent depuis plusieurs années, si on veut, à, à, à mettre en ligne du matériel pédagogique gratuit web et évidemment destiné aux étudiants universitaires d'un peu partout euh, au Québec, pour, euh, étudiants et enseignants. Et euh, une fois ça euh, accompli ou bien avancé, on a eu un objectif, un autre désir qui était un peu de de descendre les connaissances, évidemment, ce n'est pas péjoratif, mais d'amener les connaissances au niveau du grand public. Monsieur et Madame, tout le monde, qui, euh, qui en, en général, beaucoup de gens de la population ont des problèmes ou euh, des difficultés en matière de finances personnelles, euh, quant à la gestion de leurs finances personnelles. Donc, c'était notre volonté, une fois qu'on avait bien desservi les étudiants universitaires, de vouloir rendre service à la population en offrant une formation en pouvoir, en essayant d'outiller, finalement, les, les, les gens de la population à. à à agir ainsi. Et la, avec l'université, avec la direction de l'université, la formule pédagogique qu'on a décidé de mettre en place, c'est un MOOC, donc le Massive Open Online Course, qui pourrait se traduire comme étant un cours en ligne euh, ouvert et massif, bien ouvert au grand public, qui se veut être dans le fond une plateforme d'auto-apprentissage où le grand public est, est appelé à, à, à s'y inscrire, à, à y naviguer librement. Donc c'est vraiment une formation asynchrone là, où, les, où les apprenants avancent à leur rythme dans ce, dans ce, dans ce site-là et les, les contenus qu'on a, qui sont des contenus originaux, là, qui ne sont pas du tout des contenus universitaires, mais bien des contenus originaux qu'on a créés et qu'on a calibrés pour pouvoir vraiment euh, rendre service à des gens, M. Anne, tout le monde, qui n'ont pas de, de base en comptabilité et en finance. Donc, ce fameux cours en ligne, on l'a appelé « La littératie financière et fiscale ouverte à tous ». On l'a mis en ligne en 2015. Donc, ça fait… 3 ans maintenant, plus de trois ans que c'est ouvert. La particularité du cours, c'est qu'on a décidé de le rendre ouvert et accessible au public en tout temps. Donc vraiment, là, tout le monde, en tout temps dans l'année, peut aller, aller naviguer et faire son auto-apprentissage à l'intérieur de ce site-là. Euh, nous, les professeurs, animons une fois par année une séance où là, les, on participe aux échanges, on répond aux questions. Mais à l'extérieur de, de ces périodes-là qui ne sont pas animées par les professeurs, il y a quand même la possibilité d'aller naviguer à l'intérieur et d'aller s'approprier les contenus qui sont là qui sont très riches. La majorité de l'apprentissage se fait par l'auto, euh, si on veut, le, le, par le, le fait qu'on ait accès à tous ces contenus-là. Euh, donc, vous voyez un peu les statistiques, là, il y a plus de 20 000 personnes qui ont participé à ce jour. Et euh, la, après trois ans, le constat qu'on en fait, c'est qu'il y a vraiment un urgent besoin d'outiller la jeunesse en matière d'éducation financière. Bon, on n'est pas en politique, ce choix-là a été fait justement d'instaurer un nouveau cours d'éducation financière au secondaire. Pourquoi je dis ça C'est parce que... Euh, dans les nombreuses personnes qu'on a desservies avec ce cours-là, puis la, les commentaires qu'on a souvent entendus de gens, euh, souvent les gens avaient un certain âge là, qui, qui y participaient, c'était souvent des gens à la retraite, ou des gens. Bon, c'était pas particulièrement des jeunes qui y participaient, et le constat qu'on a entendu le plus souvent, c'était « Mon Dieu, qu'il aurait été utile d'apprendre ces choses-là ou ces petits trucs-là pratico-pratiques plus tôt dans la vie. » Donc, euh, quand on a 50 ans, puis qu'on suit un MOOC comme ça, puis qu'on apprend des bons petits trucs sur… Euh, des choix hypothécaires, l'importance de faire de l'épargne à partir d'un jeune âge, ben, on se rend compte des fois qu'il y a des erreurs qu'on a fait, puis il y a un coût à ça. Donc, ça a semé dans notre esprit, nous, les professeurs d'université, le désir d'aller vers un autre projet euh, très, très riche pour nous puis très précieux, qui est d'aller aider la jeunesse justement, aider les jeunes à pouvoir se former euh, puis pouvoir éviter les écueils là, qui les attendent dans le monde de la consommation. Donc, euh, bon. Pour conclure mon introduction, la, le destin a bien fait les choses et euh, a mis en contact l'équipe de Steve au récit et euh, deux professeurs du département, du département des sciences comptables, donc moi et Nicolas Boivin et mon collègue Nicolas Lemelin. Puis euh, la motivation est là et l'intérêt est là pour euh, justement, on est bien heureux d'avoir pu participer au développement du matériel pédagogique, cette fois-là, destiné aux jeunes. Concrètement, à quoi ça peut vous être utile tout ça? Bien, comme professeur de, comme enseignant ou, de, ou de, de gens qui ont encadré les enseignants qui allaient donner ce cours-là, il y a dans ce, dans ce MOOC-là, dans ce cours en ligne qui est toujours ouvert, toujours accessible au public, des contenus qui sont intéressants pour les enseignants et qui peuvent aider les enseignants à se former ou à en apprendre plus sur les, les finances personnelles. Donc, vous voyez à gauche un peu les semaines, les, les, les différents sujets qui sont abordés dans notre MOOC, ça ne recoupe pas directement les contenus cours d'éducation financière, parce que je le rappelle, ce contenu-là, ce, contenu ce MOOC-là a été conçu pour M. et Tout-le-Monde et non les jeunes, mais à quelque part, les finances personnelles, la littératie financière, l'éducation financière, peu importe comment on appelle ça, ça se recoupe à plusieurs endroits. Donc, dans notre MOOC, on parlait de l'importance de faire des budgets, des trucs pour faire des budgets, l'épargne, le, le crédit, tout ça, et en plus, adapté avec un langage d'adulte, disons, donc qui se fait amplement à la portée des enseignants qui le souhaitent. Concrètement, quand on va à l'intérieur de ce MOOC-là, la, la forme d'auto-apprentissage n'est euh, pas bien compliqué. Là. Donc, il y a des lectures à faire, des lectures qui sont proposées pour chacun des thèmes dans des volumes numériques, évidemment numériques gratuits. Donc, tout est, tout est auto-portant, tout fonctionne bien. Il y a des capsules vidéo qui démontrent aussi des concepts qui sont courtes, sont animées, sont dynamiques. Euh, il y a aussi un questionnaire à, pour chaque sujet, un questionnaire à, à choix multiple qu'on peut reprendre autant de fois qu'on veut, qui sert à valider les connaissances qu'on a apprises dans, chacun, dans chacune des semaines du cours et euh, dans les périodes animées avec les enseignants, il y a un QA euh, ou un site de questions-réponses euh, où on peut interagir puis vraiment répondre aux questions des gens. Concrètement, comment ça pourrait servir à des enseignants ou à des conseillers pédagogiques qui sont impliqués dans le présent projet? Bien, de, de deux façons. Donc, euh, Premièrement, euh, quelqu'un pourrait tout simplement aller naviguer, aller se promener dans ce site-là, dans cet environnement-là, à son rythme, aller voir chacune, dans chacune des semaines les contenus qui sont proposés là, aller à la pièce piger, voir ce qui l'intéresse, voir euh, ce qui peut l'aider, pas nécessairement euh, l'obligation de tout faire. Et en sortant de ce mooc là que, ou de la navigation qu'il aurait fait à l'intérieur de ce site-là, assurément que l'enseignant euh, trouverait son compte, puis euh, à différents égards aurait obtenu. Euh, une formation intéressante de, euh, de ça. Et l'autre façon concrète de l'utiliser pour vous, c'est que dans la planification globale, à la fin de chacun des sujets, en, a, en sachant les thèmes qui étaient abordés dans chacun des sujets, on est allé faire des liens. Je suis allé, moi, je suis allé chercher dans mon MOOC ce que je savais être des lectures pertinentes et où ce que je savais être des capsules vidéo pertinentes et on les a mis en lien. Donc, par exemple, tirer de la planification globale dans le, la tâche qui s'appelle « établir son budget personnel ». Ben moi je savais dans le MOOC à quel endroit on en parlait de ça, donc je suis vraiment allé extraire et c'est inscrit dans la planification globale des lectures numériques dans un volume qui s'appelle « Mes finances du contrôle », euh, donc deux, deux chapitres intéressants, ou en tout cas deux particuliers, qui sont fort intéressantes quand on s'adresse à un enseignant qui s'apprête à enseigner cette notion-là, d'établir son budget personnel, et la même chose, des capsules vidéo sur YouTube là, qui sont disponibles et euh, qui, sont, qui, qui répondent à ce besoin-là. Donc, donc, en terminant, si les, euh, si les gens regardent bien la planification globale dans la, dans la section de, du MOOC qui s'appelle « Formation continue », ils vont retrouver tous les, euh, tous les liens vers les contenus du MOOC que j'ai euh, jugés pertinents et que je pense très, très intéressants dans cette matière. Voilà. Bien, merci Nicolas. Vous voyez, dans le fond, la chance qu'on a de pouvoir compter sur le travail de Nicolas et lemelin et Boivin qui font ça dans, dans le cadre de leur tâche d'enseignant. il faut le dire. Ils sont dédiés à la cause de l'éducation financière, puis vraiment, on apprécie beaucoup leur collaboration, donc c'est vraiment le, pour vous, si vous avez besoin de vous refaire votre formation sur ce que c'est un REER, ce que c'est, bon, j'ai vu l'épargne dans, dans, dans ce, qu ce que tu as fait. Donc, euh, n'hésitez pas, là, vraiment, c'est euh, vraiment à portée de main, là, euh, ça peut s'inscrire dans le cadre d'une formation continue, personnelle euh, que, que vous faites. Donc, euh, je vais euh, continuer avec, euh, peut-être, euh, en disant quelques mots sur... Euh, le matériel qui est euh, disponible aussi en anglais, donc on euh, remercie euh, euh, Paul, euh, Paul puis, euh, ah, je mis ton nom, Casey, merci Casey, donc euh, d'avoir euh, traduit ce matériel-là, donc euh, on était vraiment content que euh, Learn mette du temps sur ça pour euh, les anglophones. Donc, euh, Paul vient de vous dire un, un, un petit mot dans le, le chat aussi euh, vous dire euh, qu'il y a un concours donc ça ça peut être intéressant pour vous un concours euh, qui est mis en place par l'AMF il suffit d'utiliser du matériel du récit euh, donc pour participer à ce concours là donc vous avez les détails sont sur tesaffaires.com donc vous allez être dans la liste et euh, il va y avoir un, un, un tirage. Il y a des prix, euh, je pense qu'il y a 25 prix, là. ils ont un prix spécial de 1000 pour euh, le cours d'éducation financière en secondaire 5, donc vraiment, ça vaut la peine, euh, un, d'utiliser le matériel du récit, mais deux, aussi de participer au, au concours euh, de l'AMF.